Comment chanter du métal Salut, c'est Antoine, je suis coach vocal et je vais te parler de cela aujourd'hui. Alors juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu recevras régulièrement de nouveaux conseils pour t'aider à bien chanter et surtout n'oublie pas d'activer la petite cloche. Ça te permettra de recevoir les notifications et d'être au courant à chaque fois que je suis en live sur cette chaîne YouTube, ce qui nous permettra d'échanger et pour moi de répondre à tes questions. Alors, euh, le chant métal, dans le métal, il y a énormément de, de courants. Hein, il y a le, le black metal, le death metal, le black metal symphonique il y a encore plein, plein, plein d'autres euh, euh, courants. Euh, je ne vais pas tous te les, te les détailler ici, euh, mais le point commun de tout cela, c'est que euh, les chanteuses et les chanteurs chante en saturation, en voix saturée. Donc ça, c'est vraiment un effet caractéristique du métal, c'est qu'on a besoin d'avoir une grosse voix, une voix qui tâche, voilà, quelque chose qui est qui est vraiment euh, empreint de, de ce son euh, très râpeux et qui va avec du coup les, les, guitares, euh, les guitares saturées. Alors, euh, la saturation, il faut bien que tu, que tu comprennes que c'est un effet vocal. Alors, quand je te dis un effet vocal, ce n'est pas un effet qu'on va faire avec un pédalier comme le ferait un guitariste. C'est un effet dans le sens où d'un côté, tu vas chanter ta note avec tes cordes vocales et ensuite au-dessus de tes cordes vocales, il va se passer quelque chose qui va provoquer cette saturation. Donc, c'est bien ton corps qui va produire cet effet saturé. Ce ne sont pas tes cordes vocales en elles-mêmes parce que tes cordes vocales ne seraient pas très contentes à la langue euh, qu'on force dessus. Donc, on ne va pas forcer sur les cordes vocales. Ça, c'est vraiment une idée reçue. Hein. On n'a pas besoin de se casser la voix euh, pour faire du chant saturé. Et je connais plein de chanteurs et plein de chanteuses avec qui je l'ai travaillé notamment qui euh, peuvent tout, tout à fait chanter en, en chant clair et euh, l'instant d'après passer en chant saturé, puis revenir en, en chant clair sans que le son de la voix n'ait été euh, altéré. Alors, il y, y a une autre idée reçue par rapport au, au chant saturé, c'est que le chant saturé, on a l'impression que c'est quelque chose de très fort et de très puissant. Et acoustiquement parlant, ce n'est pas vrai. En fait, pour le chant saturé, pour vraiment qu'on ait vraiment beaucoup d'impact quand on le fait, on a absolument besoin d'un micro car contrairement au chant lyrique où le chant lyrique, on peut, on peut chanter comme ça sans amplification et c'est un chant qui est très fort et très puissant. Le chant saturé, lui même s'il est très impressionnant à entendre, eh bien acoustiquement, il est moins fort euh, qu'un chant en voix claire. Et C'est ce qui va souvent euh, causer beaucoup de dommages aux chanteuses et aux chanteurs qui vont tenter de le faire parce que ils ont dans la tête euh, l'image d'un chant qui est très puissant et donc ils vont essayer de projeter quelque chose d'énorme vers l'extérieur et en fait, euh, eh ben là, ça va, ça va bloquer, euh, les cordes vocales vont, vont se bloquer, euh, ça va serrer, ça va faire mal, ça va gratter et ce n'est absolument pas la bonne manière pour produire le chant saturé. Donc, vraiment, tu as besoin d'un micro et retiens bien que le chant saturé, c'est un chant qui est euh, moins fort, moins puissant qu'un qu chant en son clair. Alors une autre caractéristique du chant euh, saturé, c'est qu'on a besoin de euh, beaucoup d'énergie, on a besoin d'engager beaucoup d'énergie corporelle. Euh, D'une part parce qu'on a besoin de vraiment euh, contrôler ce que l'on fait au niveau du son, parce qu'on a besoin voilà, que les cordes vocales vibrent euh, normalement et au-dessus on va créer en fait euh, une, une constriction du, du, du conduit vocal qui va provoquer cette saturation. Alors attention, hein, je ne parle pas de créer des tensions ou de se crisper. Hein, on, va, on va faire une, une constriction volontaire euh, et euh, les, les des éléments de cartilage vont se mettre à, à frotter entre eux, euh, à glogloter, et ça va créer ce son, euh, ce son euh, saturé. Donc on a vraiment besoin euh, d'une bonne énergie physique et c'est un, un, un point caractéristique chez les, les, les chanteurs de métal que j'ai rencontrés, c'est qu'ils ont tous, euh, toutes et tous une excellente hygiène de vie. En général, ce sont des personnes qui sont même végétariennes. Elles font très attention à ce qu'elles mangent. Euh, ils vont euh, euh, comment dire, faire attention à, à, à, à bien dormir aussi parce que c'est important de, de bien se reposer pour avoir vraiment une voix en pleine forme parce que voilà, les voix saturées demandent énormément d'énergie au niveau du corps et euh, si jamais tu n'as pas cette énergie qui est engagée eh bien, tu vas te mettre à forcer sur tes cordes vocales et là c'est pas bon tu vas pas pouvoir en tout cas le faire, euh, le faire très longtemps alors euh, voilà n'hésite pas du coup à cultiver aussi une bonne forme physique tu en auras besoin si tu veux faire du chant métal et si tu veux pouvoir chanter pendant une heure une heure et demie le temps d'un concert voilà, C'est vraiment un style qui est très exigeant euh, physiquement. Et encore une fois, on ne fait pas de forçage sur les cordes vocales, mais simplement on est obligé d'impliquer énormément son corps dans, dans ce type de chant. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des amis qui chantent euh, du métal, eh bien, tu pourras leur partager, ça leur rendra service. J'ai réuni pour toi les meilleurs conseils des coachs vocaux de la planète de manière à ce que tu puisses progresser plus rapidement euh, dans ton apprentissage du chant. Alors, si cela t'intéresse, bah, je te propose de te les envoyer complètement, gratuitement, directement chez toi dans ta boîte mail. Pour cela, rien de plus simple, tu as juste à cliquer dans la description. Il y a un petit lien. En cliquant dessus, tu verras un petit, une petite fenêtre s'afficher dans laquelle tu pourras renseigner ton prénom et ton adresse mail. Et je t'envoie ça euh, tout de suite euh, dès que tu valides le formulaire euh, pour que tu puisses euh, accéder euh, dès demain à, à, à ces conseils. Je te souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Prends bien soin de ta voix. Ciao